Aujourd'hui on est à Liège et euh, il fait plutôt beau Là on se dirige vers des spots euh, que les locaux ils vont nous montrer pour se chauffer avant d'aller à un petit water challenge que les gars ils ont repéré ce matin Du coup ça va être plutôt cool comme après-midi let's go Là on vient d'arriver sur le premier spot et euh, dès qu'on arrive là euh, ça va faire un petit un petit side press là Le seul problème c'est que il y a un trou au milieu c'est bon on s'est en fait les gènes, c'était marqué à la naissance là Le prochain. prochain, oh là là, c'est et... énorme. Oh jeez, du coup, là on veut partir de là, atterrir sur le mur là. Bon, maintenant c'est le moment de porter ses coronés comme on dit. Ça va partir en pierre-pée-ciseaux. Je t'ai pas prévenu. Ça va partir en pierre C'est ciseaux <rire> <'ai> <rire> On okay. okay. okay. est hyper effet. Les jeux, faire fait ciseaux c'est de la merde ah c'est énorme <rire> mais qu'est ce que je m'en fiche ah les gars j'ai du mal <rire> Ellie, il y a plus de corones que moff donc il va le faire avant tu es quoi mon gars ouais ça sort les popcorn par là là depuis claque midi il a peur là du coup je le rassure vas-y vas-y c'est bon c'est bon y'a rien à dire Bon bah je crois que c'est réellement mon tour Mais je vais encore avoir peur <rire> Bon vas-y vas-y ça décolle, ça décolle vas-y oh, bah, En vrai il va super, je récupère deux secondes et, et je l'éclate normalement <rire> <rire> Parfait Bon alors je vais vous expliquer euh, la situation, ce soir on dort chez euh, Charles et Edouard et euh, ils nous ont préparé, enfin euh, ils vont nous préparer un sacré plat Vas-y euh, dis nous tout euh, Charles Euh de eu frites <rire> Ce soir on va se mettre bien, on va manger des vraies frites belges Aïe aïe aïe Toujours rêver de manger des frites belges, on va voir si ça, si ça vaut ça vraiment dépend, ouais. ce que ça vaut Bon on arrive au Water Challenge et aujourd'hui il euh, n'y a pas que des gens qui font du parcours, il y a un mec avec son BMX Oh la Oh t'es chaud! ouais, direct! Tout va bien! Ouais, tout va bien! On est à Liège, en Belgique, et on se retrouve ici présentement devant la gare pour un challenge, water challenge! Nice! Nice! Ah il est chaud, check ça! Bon, petit Saint-Tress! Ça fait plaisir, là, faut pas que je tombe dans l'eau. Mais je fais des prêts, ça devrait passer normalement. Vas-y, ça part, hein. Avec mon pote Andy, là, on va faire un père-fils de là. C'est possible, je vais le respecter. C'est l'équipe, il y va en premier. Si tu tombes, bah tu tombes dans l'eau. 1-0. 2-0. Mais quand tu vas, tu vas y aller. Ah là, t'as pas le choix, là. <rire> Oh non c'est au tour d'Andy il va le tuer Mais il a un peu peur Non Oh Fuck Ça va <rire> Fuck sake oh. oh fuck non Non J'étais bien dessus en plus Bon ça fait un combattant <rire> en moins dans l'aventure mais... Putain, il fait vrai reste vrai avec nous ouais. <rire> Et moi j'ai eu l'idée de passer la fontaine en dubcha Du coup vraiment euh, dans, par dessus l'eau dans la largeur je pense que ça va le faire. Ça fait quasiment 11 pieds, donc c'est une longueur parfaite pour bien bourriner et être bien dessus. Du coup, je fais des prep à côté, c'est un gros bloc, je vais essayer de quasiment le faire. Et quand je me sens chaud, bah, je l'envoie au milieu. C'est bon Ça bon, part les gars, les gars Je vais le refaire, il ouais, était pas clean. Ouais, ouais, yes, yes, je suis content quand même, mais... Faut que je le passe mieux. Bon, bah ça repart direct pour lui, là. T'es pas très content de son atterrissage au double chat. Oh, facile Ça n'a aucun sens Là je suis arrivé bien. Bah j'ai pas récupéré. <rire> Heureusement qu'il le fait trois fois parce que j'ai merdé. Ouais oh, j'ai kiffé, Les trois trop agréable. Les murs ils sont parfaits. Le pire, il est parfait. C'est incroyable. Voilà avec les petits poteaux. On va essayer de, de faire les pertes. Le maximum de pression. Oh la carte <rire> <rire> ah, -ce On va déjà faire celui qui va le plus loin, tout seul. Premier candidat. Mais Holo elles veulent pas aller à l'eau, elles m'ont dit ce matin, hein, frère, tu restes sec. Allez. Mais là je sens que ça va finir à l'eau dans tous les cas. Mais bon c'est marrant en vrai ouais, c'est le challenge. Allez go Ah les gars je le sens pas, bon. Ouais. <rire> ah bah Allez ah Mythi <rire> Non Oh non, <rire> <a l> <rire> ah, le nul Ah c'est. C'est horrible, horrible. c'est horrible comme sensation. Et je comprends pas. Mais il dit, normalement il, il va juste. <rire> Candidat numéro 2, lui est là. <rire> oh non Oh oui Oui Oui Non Non Non Non, a... non J'y ai cru un moment Mais oui J'aurais pas dû m'arrêter oh. oui, il est où <rire> Il a le coup, cool, cool. Ça dévie très très vite cette histoire Mais oui oh, non, en vrai, Florian il est confiant quand il est comme ça, généralement là, ça... C'est sûr qu'il va y arriver Mais si <rire> Ça <rire> met ouh. tellement longtemps Oh, c'est trop dur en vrai, ah, putain. mais en vrai, il y a moyen, je pense. Oh, enfin, J'ai dû arroser le frérot. Vous pensez qu'il y en a un qui va réussir ou quoi C'est possible pense, euh... Ouais, ouais, sûr. Tu je penses que pense c'est possible j'en ai là. Mais <rire> oui, tour de Matt Bru qui vient de risquer de tomber. Allez, Matt oh, Non <rire> <rire> Mais ça là ah ouais. On en a fait un seul et on est tombé direct. Le <rire> level il est, il est, il est au sous-sol il est claqué a... au sous-sol. En fait ça a l'air pas du tout dur c'est super dur parce que dès que tu prends un, un truc un peu comme ça du coup t'es comme ça quoi, ah, bah, bah, bah. Ah, bah, bah. Je... Deuxième essai pour Léo Allez, oui oui, c'est oui, bon. Oh oh oui Oui Oui Oui oh Oui Oui Oh la casquette Mais arrête avec sa casquette Non, j'ai plus de chou, je peux même pas réessayer Quatre fois, 4 fois qu'elle tombe sa casquette, et il sautait en l'air comme oh, ça, là, il faisait c'est tellement drôle de voir les gens tomber dans l'eau. Bah ça y est j'ai plus de choses euh, sèches pour le reste de l'après-midi ce challenge a eu raison de moi. Nouvelle tentative Cette fois j'ai une chaussure de chaque. Tu vas t'éclater. Allez, allez trop chaud, ah, chaud. Oh, J'ai eu peur, mec ah, C'est chaud Wouh. En fait, il y a un moment il commence à dévier, il commence à aller un peu à droite, mais là, ça l'a fait carré Franchement, nickel On va aller on a les chaussures mouillées, c'est le moment d'aller on les cliff. On va un petit pont, il paraît qu'il y a des petites hauteurs sympathiques. La Meuse, elle, elle est propre en général ou pas bah, En temps normal oui, mais avec ce qui s'est passé niveau inondation, je sais pas s'ils ont radié vraiment le fond. Ah, donc, ah, euh, ah. Nous, euh, on a fait déjà des coulées à quelques endroits où on sautait nous. Ouais. Maintenant, euh, ça reste potable. mais. Bah, on va prendre une bonne douche chez Charles et Edouard alors. on va sauter de 7 mètres, en est des malades mentaux. C'est pas possible. Voilà. Oui. Mais, lui quoi? Chasse de piquet? Gainer, gainer. A gainer? Gainer. No gainer. way. va gonna jump uh, from the top and yeah. Yeah, sure man. Petite <rire> <rire> coulé pour Mister? mystère. te ou quoi? Bah, personnellement, moi je suis en t-shirt et lui <rire> il est enseigné. <torsionné>. Oh non! <rire> non, mais lui il a dit qu'il aimait bien faire les écouter. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, alors, oh, alors oh, écoute, nice. alors moi tu vois, je m'appelle Mehdi, on me la met pas à l'envers, tu vois. <rire> Wow. <rire> il a senti le coin arriver. Oh fais quoi gros Voilà mais il y avait des... il y avait des... Ah mais il y il On peut sauter poursuivre. Mathieu, il a annoncé il va sûrement il Dieu, à oh Les cliffers locaux ils sont chauds, ils sont très très chauds Ça part euh, en même temps avec Jolan. Barani Back J'étais pas au courant qu'il savait faire ça. <rire> ouais, il a mangé un petit plat forain là. Mais en vrai, il l'a lancé hyper vite, c'est incroyable, il l'avait jamais fait de sa vie. Oh Par contre, quand les gars ils remontent là, ça pue la mort l'eau. Je crois qu'elle est vraiment immonde à un point, mais pas possible. Ça va, petit plat à côté œil, mais je vais refaire, je vais refaire. Et lui, il a Mister la là, qu'est-ce qu'il a fait tu pas quoi, Ok, allez, allez gros, gros allez. allez Allez allez, go, go, Allez reste dedans, Reste dedans Allez la tête est passée, mais gros oh. plat de la gueule quand même oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Ouais. Pas la gueule. ça va? Ça va Boum Tu vois Ça va Bien ah ouais. ouais. <rire> <Non. rire> oh, voilà. T'es voilà, chaud ça arrive, ça arrive. Là on a fini euh, la petite session d'échauffement sur, euh, sur le pont et on va aller à une autre passerelle qui est bien plus grande et bien plus visuelle. J'espère que ça va le faire. Il y a des grosses péniches qui passent en dessous donc euh, faut qu'on fasse gaffe. Je vais lui dire stop, le... enfin, je te dirai stop juste à un stop. Il y a des guêpes partout mon pote il des gaies partout. <rire> oh c'est parfait. 24 m50. Il y a 24 m50. C'est énorme. Mathieu il revient juste de faire la coulée pour regarder s'il y avait assez de fond là du 25 tout là-haut Il y avait assez de fond en effet et dès qu'il est arrivé en haut du pont il y a une péniche plein de gravier qui est arrivée, et ça fait depuis le début de la session qu'ils sont en train de se dire, On va peut-être sauter dans, dans une péniche de sable oh, c'est hardcore Oh putain ça aurait pu le faire rien euh, Mathieu il a regardé la péniche et euh, en vrai il était dans l'hésitation Parce qu'en vrai on savait pas c'était des cailloux enfin un truc bien pour atterrir et Du coup je pense que la prochaine il va pas hésiter et ça va partir De toute façon on va y aller l'un après l'autre Non Tranquille tout ça Si tu le sens pas y a pas de galère. C'est okay. vrai oui, je suis prêt 3 2 1 c'est 10 C'est 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 aujourd'hui. Très très bonne décision. Oui, mec. Woo la descente là, tu vois, de plus de au l'autre côté d'ici Ouais, ça se fait, ça se fait. Et bah justement, j'ai un pote qui l'a fait mais on peut aller voir derrière J'ai un pote qui l'a fait Tu prends pas trop de vitesse tu penses Je pense. les deux genres en arrivant La vie de ma mère Bah ok, bah on ça, a mis la mission alors Il s'est pété les deux genres tu dis Bah ouais, mais c'est pas du tout un hein, gars qui fait du parcours ah, Il ouais. était bourré il a voulu le faire ah, bah, mec, Tu veux qu'on fasse Ouais, bah, c'était chaud, je te regarde Et après j'avise Ok, à mon tour Oh, oh, oh putain oh, ça Stéphane, ça, ça c'était bien drôle Quoi Vous en avez pensé quoi du saut de, du mec à sauter là-haut Bah je trouve que c'est bien c'est très courageux mais j'attendais lui bah, je sais qu'il va le faire, <rire> je sais qu'à il va le faire, je voilà, ça, un, jour, un, pas... jour. Bah, un jour. Un jour, j'ai pas dit non plus dans 3 ans hein. Là, <rire> je sens qu'il a la volonté la... Faut pas non plus trop traîner, je le... voilà. Voilà. Bon, bon bah... ça dit quoi ce 25 mètres Bah c'était cool hein, franchement euh, plaisir. Bon par contre la Meuse euh, les gars, waouh la... Il va falloir arrêter de pisser oh, dedans en fait, c'est hardcore ça cette oh, ouais. histoire là. Ouais de ouf. Plaisir. Moi comme d'hab j'étais en train de prendre des photos, hein. et je crois que j'en ai une pas mal là. Soit ça, soit Oh jeez, oh jeez. Insane Insane Bon ça y est, la petite session de clip est terminée. On a terminé par un, un bon vin 25 mètres qui réveille un peu, dans une eau qui était pas super propre. Mais bon c'est la Belgique, hein. c'est le folklore, on découvre un peu les régions. Et là on va dormir chez Charles et Edouard qui nous ont invités. Moi je suis un peu dégueulasse, du coup j'attends la douche avec impatience, franchement. Let's go, passer une bonne petite soirée. Il ah, y technique, ah, ouais. me Une sacrée technique. petit Quand t'achètes une maison, t'achètes une maison plus de grande de et tu fais des plus chambres de étudiants de et de du coup ça paye le loyer. Le business ça l'intéresse Moi je suis businessman avant. sens il Ouais, on va être beaucoup là. Ça va être un banger. Ce repas va être un banger. J'ai trop envie servir. On est mais Sorry, je n'ai pas pensé mais du je Genre des tartar et. De la petite bière c'est incroyable putain mais 20 000 followers je suis là j'ai vu exprès pour vous aujourd'hui incroyable les gars oui.